Bonjour à tous. Bonjour. Euh, moi, un des domaines que j'apprécie le plus de mon ministère, c'est de visiter les églises. Alors, je me promène comme ça souvent, visiter des petites églises comme Rivière-Rouge. Et c'est vraiment édifiant de rencontrer des frères et des sœurs euh, qui sont plus loin, euh, moins nombreux, et, euh, et de voir leur foi Alors euh, ça vaut l'expérience. Accompagner un des enseignants ici, lorsqu'il va là-bas, vous ne le regretterez pas. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et de pouvoir regarder avec moi. On va lire un long passage de Jean, chapitre 19, et on va regarder ensemble la crucifixion du je vois. Alors, Jean, 19. Et on va commencer pour le contexte au verset 16. Alors il leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt... « Cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. »» Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit, voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, Voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, afin que l'Écriture se réalise pleinement, ⁇ J'ai soif. ⁇ Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'Isophie et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. D'ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arythmathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par la crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit, il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus a été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il déposa Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Long passage. Hein? Alors, on parle ce matin de la crucifixion. Ça aurait été bien de le faire vendredi dans deux semaines avec la veille de la Pâque. Mais quand même, ce qu'on voit au travers de la crucifixion, c'est que c'est l'événement l'événement de toute l'histoire de l'humanité, le plus important. Avant la crucifixion, tout se dirige vers la croix, et après la crucifixion, tout s'éloigne de la croix. C'est quand même surprenant pour des gens qui ne croient pas en Dieu que euh, notre temps est calculé en fonction de Jésus. Mais cet événement-là, il, il est central parce qu'il est déterminant pour l'histoire et pour la société tous les enseignements préparaient la mort de, et la résurrection de Jésus. Déjà dans le premier livre de la Bible, dans les premiers chapitres, on, ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire le premier endroit où on parle de l'évangile, dans Genèse 3.15, c'est écrit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette, cette prophétie-là que Dieu a faite au moment que Adam et Ève ont désobéi. Et là, Dieu donne des malédictions pour les différentes personnes impliquées dans la désobéissance, le diable, la femme, l'homme. Et ce qu'il dit à la femme ici, c'est que de, de la femme va naître quelqu'un un jour qui va écraser la tête du diable. Et naturellement, en écrasant la tête, le texte dit que son talon va être blessé, c'est-à-dire qu'il va avoir un prix qui va, que ça va coûter pour briser euh, le diable et sa descendance. Et là, on arrive à ce moment crucial, annoncé dans la Genèse, préparé au travers de l'histoire, et là, finalement, on crucifie le roi. Dans les passages précédents, on a vu ensemble avec Michel, très bien enseigné, deux les deux derniers dimanches sur le procès de Jésus, c'était un procès qui était totalement illégal. Surtout pas conforme à la culture juive de l'époque. Illégal de toutes les façons possibles, un jugement illégal, une condamnation injuste. C'était, comme on va le voir ensemble, inévitable que Jésus meure. Dans les passages précédents, on est témoin justement de ce procès. Et là, les Juifs y étaient tellement fiers, eux, de leur système juridique. Il y avait toutes des règles précises, précises à suivre et je dirais même que notre système juridique est inspiré de ce système-là. Notre système est judéo-chrétien, judéo-chrétien qui a pris sa racine aussi dans le peuple juif. Pourtant... Ils ont bafoué toutes les règles, tout ce qui caractérisait l'honnêteté, la grâce, qui dirigeait, qui dirigeait les, pro, les procès juifs. Tout ça a été mis de côté pour condamner Jésus. Ils ont violé chaque principe de leur propre système de justice. Les témoins étaient illégaux, personne ne s'entendait ensemble, L'interrogatoire était illégal, a été fait deux nuits, deux jours. C'était des accusations plutôt que des questions. Le traitement était illégal, un procès bâclé. La condamnation la plus rap rapidement possible. Il fallait condamner Jésus. Jésus a été condamné par deux procès. Un procès, l'un religieux, et l'autre, Romain, païen. Le procès aurait pu être l'occasion de finalement libérer Jésus de ce processus-là. Mais non. Les, les, les juifs, les religieux et les non-juifs ont finalement se sont mis d'accord pour crucifier Jésus. Ça faisait tellement longtemps que les leaders religieux voulaient faire mourir Jésus. Toutes les occasions qu'on voit au travers de la vie de Jésus, ils ont fait des plans, des moyens pour l'arrêter pour le faire mourir. Alors que la cour, le décorum hébreu, dans leur système de justice, euh, était important, tout ça a été mis de, compte, de côté la décadence, la décadence, et finalement un vrai cirque a calculé euh, ce procès. Les vrais as, euh, les vrais, euh, pardon, leur façon de réagir révèle leur fond du cœur. Leur vraie nature, du moins, leur vraie nature de ce projet, le procès. Les vrais blasphémateurs sont les accusateurs. Jésus n'avait pas blasphémé, mais le Sanhédrin n'a pas arrêté de blasphémer en accusant continuellement et en condamnant et en bousculant le Fils de Dieu. l'heure de son exécution était arrivée, Jésus devait être crucifié. Alors, comme on le lu tantôt, verset 16, alors, on leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Parce que l'autorité juive n'avait pas le droit de condamner quelqu'un à la mort, ils n'ont pas eu le choix d'aller vers les Romains. Et comme on a étudié la semaine passée, Pilate était conscient des motivations des leaders religieux. Il savait que Jésus n'était pas coupable. Il savait que c'était par jalousie, méchanceté, qu'il voulait faire mourir Jésus. Mais pour garder la paix avec le peuple juif, il a décidé d'aller dans le sens de ce que les leaders religieux voulaient. La crucifixion, c'est vraiment quelque chose de terrible. Sur moi, vous en avez déjà entendu parler. C'était une des peines capitales les plus cruelles qui existait dans l'histoire de l'humanité. Et à cause de cela, ce n'est pas sans raison pourquoi on essayait de donner un breuvage Jésus, parce que c'était souffrant à supporter. On déshabillait le condamné, il était nu, on couchait sur le dos, on lui tirait les bras sur une barre transversale afin de le clouer. Ensuite, on levait cette poutre pour l'attacher à un autre poteau déjà planté. Alors après, on clouait les pieds. La mort résultant d'un épuisement extrême et de la soif était douloureuse et lente. Cela survenait parfois après deux trois jours qu'ils étaient crucifiés. Et parfois, on hâtait la mort en brisant les jambes des crucifiés comme on l'a dans notre histoire. La crucifixion était un supplice bien connu. On trouve des traces chez les peuples, chez les Égyptiens, chez, chez les Perses, et même l'historien Josephine nous dit qu'Alexandre, le roi des Juifs, un siècle avant la venue de Jésus, avait fait crucifier 800 de ses sujets rebelles, ordonnant par surcroît de sa cruauté qu'on les mette à mort au pied de leur croix, de le, de leur croix sous leurs yeux, et pendant qu'ils respiraient encore, ils tuaient leurs femmes et leurs enfants. C'est fou, hein? Au sujet de la forme de la croix, c'est presque toujours deux pièces de bois croisées l'une sur l'autre. La forme la plus connue. Certains disent que ce n'est pas conforme, mais il semble que c'est la forme la plus connue. La tradition rapporte que c'était Constantin qui lui a donné le symbole qu'on connaît encore aujourd'hui. À ce moment-là, lorsqu'on crucifiait quelqu'un, on lui mettait une plaque, un écriteau, comme le texte nous le rapporte. Et c'était la raison pour laquelle cette personne-là était tuée qu'on écrivait sur l'écriteau. Chez les, chez les Romains, ce ne sont pas eux qui ont inventé la crucifixion, mais c'est eux qui l'ont perfectionnée. Imaginez. Selon euh, Saint-Augustin Boss. Il dit, « Le supplice de la croix fut chez les Romains, jusque sous le règne de Constantin, l'infamante inf, et cruelle peine des de, de condamnés à mort, des esclaves, des criminels, des brigands, des émeutiers. Il fut aussi établi en Judée à l'époque de la domination romaine. » toujours le même auteur, après avoir été fouetté, qu'on considérait plus efficace que de battre de verges. Les condamnés devaient porter jusqu'au lieu de, du supplice de la croix où ils devaient être attachés. Selon les autres évangiles, Jésus était tellement faible suite au traitement qu'il a subi qu'il était incapable de porter sa croix et c'est pour ça qu'on a demandé à Simon de sirène de porter la croix parce que Jésus était trop faible. Cet affreux supplice était aussi long que cruel. Aucun organe important n'était attaqué. Le sang ne coulait pas avec abondance. Et la douleur partant des extrémités ne devait parvenir au centre que lentement, par degré, toujours en augmentant. Ce n'était ordinairement qu'au troisième jour que le malheureux expirait. Et même, on a vu, doué d'une forte constitution des hommes qui sont morts après trois jours, qui sont morts finalement de faim et de soif. Chez les Juifs, cependant, le supplice est abrégé parce que, selon la loi, toujours plus humanisante, la crucifié devait être, devait être ensevelu le soir même du jour où il avait été pendu au bois, selon ce que Deuteronome 21-23 disait. Et c'est à cause de cela que, pour hâter la mort des condamnés, on brisait les os des, euh, des meurtriers. Les Juifs, soit par intérêt hygiénique et surtout par respect pour la dignité humaine, ensevelissaient immédiatement leurs leur condamnés, mais ils ne leur accordaient pas le privilège de les, de les, euh, les euh, euh, embaumer ou de les panterrer, mais. Euh, pardon Les exposer Non, quand ils mettaient dans le, le, le tombeau, euh, il ne leur, leur permettait pas de les mettre dans les tombeaux de famille. Il devait les mettre dans un tombeau à part et quand tout le corps avait été euh, finalement euh, disparu, pétrifié, on prenait les eaux et là on les mettait dans les tombeaux de famille. Jean il nous donne peu d'informations sur la crucifixion comparativement aux autres évangiles. Pourquoi on dit que l'évangile de Jean est différent des trois autres évangiles? Parce que les trois autres évangiles nous donnent plusieurs détails lorsque Jésus a été crucifié. Jean-Mécarture résume ici la crucifixion de Jésus selon Jean. Il dit « Conformément à ce thème, Jean ne met pas l'accent sur les détails des souffrances physiques infligées à Christ, comme aucun autre évangile ne le fait d'ailleurs, ou le caractère impie de la crucifixion, comme Matthieu le fait par exemple, au lieu de cela, Jean met l'accent sur, sur quatre dimensions de la crucifixion qui soulignent la magnificence de la personne de Christ, l'accomplissement exact de prophétie, l'inscription de Pilate et l'amour désintéressé de Jésus, ainsi que sa connaissance et sa maîtrise surnaturelle et souveraine des événements. Les, tout ce que l'apôtre Jean nous donne dans ce passage-là sont plusieurs accomplissements des prophéties. C'est comme totalement sous le contrôle de Dieu que ces événements-là se passent. Malgré sa laideur, malgré euh, que Jésus n'était pas coupable, c'était pleinement la volonté de Dieu. Jésus n'a pas été crucifié par hasard ou parce qu'il manquait son coup, mais parce que Dieu voulait exactement que se passe ainsi les choses. Jésus n'a pas été victime des circonstances. J'aime beaucoup l'expression que l'évangile de Marc utilise. Il dit, « Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et ressuscite trois jours après. » C'est Jésus qui parle de son avenir. Regardez le, le verbe « qu'il fallait ».« Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait » que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Le mot fallait ici est traduit par strong, par il est nécessaire, il faut, souvent en impliquant l'inévitabilité. Donc, c'est vraiment ce que Dieu avait planifié qui s'est accompli. Juste dans ce passage-là, selon le commentaire de l'évangile de Jean, de Alexander, il dit que 19 prophéties qui ont été accomplies, battu des verges, reçues des souffles. Voici l'homme, le crucifié. Jésus ne donne pas de réponse. Euh, amené par les Juifs, portant sa croix, crucifié, deux autres avec lui, la tunique tirée au sort, abreuvé du vinaigre. Tout est accompli, il rendit l'âme, sa mort constatée, le soldat lui perce le côté et sa sépulture. 19 prophéties qui relatent et font référence à la crucifixion de Jésus. Donc, la mort de Jésus est l'accomplissement absolu du décret de Dieu, du Dieu souverain sur l'histoire. Donc, on va essayer de voir ensemble. Quelques dimensions racontées par l'évangéliste Jean. Premièrement, le symbole de la crucifixion de Jésus. Le texte nous dit, au verset 17, « Celui-ci portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé « lieu crâne » en hébreu Golgotha. La crucifixion de Jésus accomplit tous les symboles de l'Ancien Testament comme j'allais mentionner mentionné tantôt, que ce soit la provision de Dieu. Souvenez-vous cette histoire où Dieu demande à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'au moment où Abraham va tuer son fils, Dieu pourvoit une offrande pour lui. Et ça, c'est une belle image de, de la crucifixion où Dieu pour, pourvoit un sacrifice pour nous. Ou encore, que ce soit le serpent élevé dans le désert, vous vous souvenez de cette histoire-là où Dieu avait envoyé une plaie et, que la... et là, Dieu est en train de tuer graduellement le peuple juif alors qu'ils étaient dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils montent un serpent et tous ceux qui regardaient au serpent étaient guéris. Et ce Jean, chapitre 3, nous dit ici que le Fils de l'homme, lorsqu'il va être élevé, est similaire à cet événement-là qui s'est produit dans l'Ancien Testament. La croix de Jésus. Toutes les lois au sujet des sacrifices qui étaient donnés dans l'Ancien Testament étaient aussi des pour préparer la venue et la mort de Jésus sur la croix. Hébreux 9, 22 nous dit Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang coule pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que nos péchés soient couverts. David ne savait pas exactement ce qui était pour se produire. Regardez avec moi dans euh, le psaume 22. Imaginez, j'ai déjà lu ça dans une réunion d'anciens, j'étais tellement découragé. Puis, euh, regardez dans le psaume 22, c'est intéressant. Plusieurs aussi euh, paroles que David a dit qui s'adressent euh, au moment de la crucifixion. Hein, la réunion d'anciens que j'avais faite, je commençais au verset 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » fait que vous, vous imaginez dans quel état j'étais à ce moment-là. C'était vraiment tough. Laissez-moi vous dire ça. Mais ce n'était pas pour moi, ces paroles-là. Ce n'était pas une prophétie pour ma vie. C'était une prophétie de ce que Jésus a fait sur la croix. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, verset 7, s'applique à Jésus, « Je suis un verre et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. » Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. recommande et là on n'a pas le temps de voir tout le passage, verset 18-19. Je pourrais compter tous mes os. Ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Imaginez-vous, hein, des détails comme ça qui sont donnés des siècles avant s'accomplissent ici dans la mort de Jésus sur la croix. Le fait que Jésus devait porter sa croix parmi la population était un geste d'humiliation. C'est comme si Rome disait « Voici ce qui arrive aux criminels » et c'est pour ça qu'il devait porter euh, cette croix-là et marcher parmi la population. Le lieu de l'exécution, Golgotha, ou encore calvaire en latin, Jésus devait être mis à mort à l'extérieur de la ville parce que c'était... Une condamnation, c'était une honte. Selon le dictionnaire biblique, c'est écrit « "Ce lieu était ordinairement situé hors de la ville et près d'une route fréquentée. Là, on les dépouillait de leurs vêtements et après leur avoir donné un breuvage enivrant, on les élevait sur la croix où des bourreaux armés de marteaux et de clous leur perçaient les mains et les attachaient et on leur clouait ainsi, quelquefois, les pieds. Les autres crucifiés autour de Jésus étaient importants. Le texte nous dit au verset 18, « C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. » Le symbole que Jésus soit crucifié et deux criminels était aussi l'accomplissement d'une prophétie. Ce sont beaucoup plus que des témoins oculaires qu'ils soient là. C'est leur identité qui démontre à quoi Jésus est comparé. Le fait qu'ils sont des criminels... Bien, Jésus est présenté comme un criminel, comme un condamné, comme quelqu'un, comme un malfaiteur. Matthieu identifie les deux autres crucifiés comme étant des brigands et Luc comme des malfaiteurs. Donc, Jésus est présenté comme un criminel. Tournez avec moi aussi dans Ésaïe 53, qui est un autre beau passage dans lequel on décrit encore ce que Jésus a vécu sur la croix. Ésaïe 53 je n'étais pas sûr que je voulais le lire, mais c'est tellement, tellement euh, je me souviens, un, de mes, un, un frère de l'église à Mascouche travaillait avec des Juifs orthodoxes. Et il avait été invité à un repas chez ce Juif orthodoxe-là. Et là, il a commencé à lire l'Ésaïe le, le 53. Et là, il a posé la question, à qui il fait référence, Ésaïe 53? Et le Juif était sans mots. Il était bousculé parce qu'il disait, puis lorsque mon ami lui présentait l'Évangile et la mort de Jésus sur la croix. Ésaïe 53, « Qui a cru à notre prédication? A cru le bras de l'Éternel, l'a-t-il révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre, toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. » Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été élevé sur les contraintes et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inqui inqui inquiété à son sort. » On n'a pas le temps de voir tout le reste du passage, mais c'est ça, c'est que tout ce qui est décrit ici dans la, dans la crucifixion, eh bien, ça avait été annoncé d'avance dans l'Ancien Testament et particulièrement dans Isaïe 53. Deuxièmement, on voit dans l'inscription de la crucifixion, dans les versets 19, hein, comme j'ai écrit tantôt, on devait mettre une, un, un écriteau au-dessus de la personne crucifiée pour expliquer pourquoi elle était condamnée, quelle était la faute qu'elle avait faite. Mais dans le texte ici, hein, on voit que... Ils n'ont pas de raison à donner pourquoi Jésus a été crucifié. Et Jean, euh, on n'a pas le temps de le voir là, mais... Donc, l'écriture sur la tête à l'époque de Jésus euh, devait donner la, la signification de sa mort. Et, euh, et là, on voit dans le commentaire biblique qu'il dit, en hébreu, c'était euh, donné dans trois langues pour s'assurer que tout le monde connaissait la raison pour laquelle la personne était était crucifié. En hébreu, langue sacrée des patriarches et des prophètes. En grec, langue musicale qui donnait une arme aux objets matériels et un corps aux abstractions de la philosophie. En latin, la langue d'un peuple originellement, originellement, le plus fort, les trois langues représentent les trois races et les, leurs cultures respectives. La révélation, l'art et la littérature. Le progrès, la guerre et la justice, partout où ces trois désirs de la race humaine existent, partout où l'on annonce que peut se traduire dans une langue humaine, partout où il y a un cœur qui pêche, une langue qui parle, un œil qui lit, la croix proclame ce message. Frédéric Godet, un autre auteur, un commentateur, dit « Pilate voulait ainsi donner à l'inscription la plus grande publicité possible. Jésus, au degré, au degré le plus profond de son abaissement, a donc été proclamé roi Messie dans la langue de, de, des trois peuples, principaux peuples, dans les trois langues des trois principaux peuples du monde. Donc, cette décision, <rire> Pilate, même s'il ne savait pas ce qu'il faisait, il donnait l'identité de Jésus. Et c'est ça le passage ici que je voulais. Souvenez-vous, hein? Euh, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'était le but de l'évangile de Jean. Et là, mais ce but-là est encore proclamé par l'écriteau euh, que nous euh, est donné ici euh, le, dans le texte, ce que Pilate a fait écrire. Et Apocalypse 19, 16 nous dit, il partait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Imaginez, c'est un païen qui écrit l'identité de Jésus. Et lorsque les leaders religieux ont vu ça, c on les comprend qu'ils ne voulaient pas que ce soit écrit. Et on dit plutôt que c'est comme ça qu'ils se proclamaient. Non, non, non. Pilate dit, ce que j'ai écrit reste écrit. Jésus est vraiment le roi. Il est non seulement le roi des Juifs, ce que Pilate n'a pas compris, il est le roi des Romains, il est le roi de tous les hommes. À la crucifixion, on a plusieurs personnes qui ont été témoins à cette crucifixion. Premièrement, les Romains, naturellement, après les femmes. Les Romains, les soldats, comme je l'ai mentionné, on a peu d'informations sur la crucifixion, mais lorsqu'on lit les autres évangiles, on voit qu'ils ont fait plein de choses méchantes à l'égard de Jésus. Même si, eux, dans le fond, il y avait autant de mépris pour Jésus que les leaders religieux. Tout ce que le gens nous dit, il nous résume ici, lorsque les soldats eurent crucifié Jésus. Ça résume ici une chose parce qu'il veut mettre l'emphase sur l'identité de Jésus et non pas sur ce qu'il a vécu. Jésus, après avoir été déclaré coupable, les soldats romains lui font subir toute une série de tortures. On constate que les soldats prennent beaucoup de plaisir à faire souffrir Jésus, selon les autres évangiles. Jésus a été flagellé, torturé, torture brutale et parfois fatale. Ils se sont moqués de sa royauté en plaçant sur ses épaules une cape militaire pourpre, une couronne d'épines. Ils n'ont seulement été brutales envers lui, mais ils ont été méprisants, moqueurs, blasphémateurs. Les, les romains étaient aussi incrédules que les leaders religieux. Les soldats accomplissent une prophétie. Ils ont partagé ses vêtements parce que sa tunique, ils ont, ils ont pris une partie de ses, de ses vêtements, puis ils en ont fait ont quatre parties. Et là, c'était comme un trophée militaire qu'ils avaient dans les mains. Et pour sa tunique, le fait qu'elle était cousue d'un seul morceau, ils l'ont tiré au sort. Puis là, encore une fois, c'est l'accomplissement du psaume 22. Les femmes qui étaient là aussi... À la crucifixion, on a la mère de Jésus et quelques femmes qui l'accompagnaient. Le contraste est frappant entre les leaders religieux et les femmes. Le contraste est frappant entre ces femmes et les soldats. Deux commentaires sur les femmes qui sont témoins de la crucifixion de Jésus. La première, c'est que c'est des femmes qui sont proches de Jésus. Où sont les disciples sont pas là. Il y a Jean qui est là. Les autres sont pas là. Puis, puis les femmes, non seulement sont là, proches de Jésus, mais à qui, à qui Dieu ou à qui Jésus a annoncé en premier sa résurrection? Aux femmes. Pour un livre misogyne, il y a une place importante qui est donnée aux femmes, c'est que la Bible n'est pas un livre misogyne. Ça dépend comment on la lit. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé la série sur Netflix, L'Élu? Écoutez ça. L'Élu. En anglais, c'est The Chosen. Il y a trois saisons et là, sur Netflix, vous avez la première saison. C'est extraordinaire de voir cette série-là. C'est sûr que c'est romancé, mais ça nous fait réaliser comment est-ce que Jésus est plein de compassion et qu'il est qui était capable de comprendre les hommes et les femmes. Et on voit que des femmes qui accompagnent des disciples, bon, ce n'est pas évident dans les Écritures, mais la, la Bible en parle, que des femmes accompagnaient aussi Jésus. Donc ces femmes-là étaient proches de Jésus à la croix, tellement proches que Jésus est capable de discuter avec eux. Deuxièmement, alors même que Jésus est en train de mourir, que Jésus souffre, qu'il porte les péchés du monde entier, il se préoccupe de qui de sa mère. C'est le seul évangile qui parle de Marie, proche euh, de la croix. Hein, Marie, on ne sait pas ce qui est arrivé à ses frères, on sait qu'un de ses frères s'est converti plus tard, mais à ce moment-là, peut-être qu'aucun membre de la famille de Jésus était des croyants. Alors Jésus se préoccupe que quelqu'un va prendre soin de Marie, sa mère, et il demande à Jean, Jean, le disciple qu'il aimait, qui exprime toute l'affection la, que Jésus avait pour cet homme-là. Il se préoccupe de sa femme, de sa mère, parce que même Siméon avait, avait prophétisé au sujet de la mort de Jésus, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il faisait référence à la mort de Jésus sur la croix, et il lui dit, ton âme va être transpercée, et on peut imaginer l'état dans lequel Marie se trouvait à ce moment-là. Jésus se préoccupe de sa mère à un moment de douleur et de tragédie. Quatrièmement, l'œuvre de la crucifixion. À partir, à partir du verset 28, on assiste au dernier moment. Et là, on est au paroxysme, au summum, summum, au top, top de l'accomplissement du salut. Devient, Jésus devient spécifique sur l'accomplissement du salut. Jésus dit « J'ai soif » afin que s'accomplissent les Écritures. Et j'aime, là encore une fois, comment c'est écrit. Hein? Euh, dans ma version, c'est écrit « Désormais, tout est achevé. Tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été annoncé est en train de s'accomplir. » Et là, juste après qu'on ait voulu lui donner du vinaigre, c'est écrit, Jésus, le texte dit « Tout est accompli, il rendit l'âme. » Et c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'événement central de l'histoire de l'humanité. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose de fantastique et mystérieux. Fantastique parce que ça rendait possible que l'homme pécheur, soit réconcilié avec le Dieu Saint, mais en même temps mystérieux, parce que quand Jésus a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus était Dieu. Comment, on peut, comment il peut être abandonné puis uni à Dieu? C'est un mystère qui nous dépasse. Là. Comprenez que c'est normal, il y a plein de choses dans la Bible qu'on ne comprend pas pleinement. Mais ce qui est clair, c'est qu'à ce moment précis-là, il s'est passé quelque chose de mystérieux dans le ciel, où la condamnation que les hommes pécheurs devaient avoir sur eux a été placée sur Jésus, et la justice parfaite de Jésus a été placée sur l'homme croyant. C'est l'accomplissement de Philippiens chapitre 2, Jésus lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une croix à être arrachée, à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a dit, « Tout est accompli. » C'est une expression commerciale qui dit que la dette a été payée. C'est comme quand, quand vous avez une facture, vous êtes au magasin, et là, vous payez la facture, on écrit « payé ». Enfin, Aujourd'hui, on n'écrit plus payé, on envoie des textos, on envoie des... Mais... La dette est payée, c'est-à-dire que la justice de Dieu a été accomplie. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, les rituels, ça n'enlevait ça pas les péchés. Ça, ça, ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui dit « Il est impossible que le sang d'animaux nous donne le pardon, mais c'est un symbole, une représentation de ce que Jésus était pour accomplir. Et que là, la justice de Dieu est satisfaite. Il n'y avait pas d'autre façon. Il dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire qu'on n'a on rien à rajouter. Pas nos œuvres, pas nos bonnes vies, pas notre obéissance, pas d'autres rituels. Tout ça, c'est réglé une fois pour toutes. Tout est accompli. Un salut parfait. Comme je disais, les, on, les Juifs ne voulaient pas laisser les cadavres suspendus dans la fête du sabbat. Alors, on brise les jambes des, des deux criminels à côté de Jésus. Mais Jésus était déjà mort. Et on ne sait pas pourquoi il y a un soldat qui perce son côté. Et au moment où il perce son côté... On voit de l'eau et du sang couler. C'est pour ça que certains euh, médecins affirment que Jésus sera mort d'une crise cardiaque. Il est mort, souvenez-vous. Alors, ce qu'on fait. Non, ça, c'est ma conclusion. Dans le, à la fin, on voit Joseph et Nicodème qui prennent Jésus, demandent son corps, prennent Jésus. Et, et dans le texte, c'est tellement intéressant parce que les deux, le texte dans l'introduction, dit euh, en parlant de Joseph, il dit, il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Et Nicodème? a été voir Jésus quand? De nuit, de peur des autorités euh, religieuses. Mais là, là il n'y a plus de peur. Les deux, là, ils vont vers Pilate et demandent le corps de Jésus, s'identifient comme disciples de Jésus. À un moment drôlement dramatique, où on venait de crucifier Jésus hein, et on se... S'identifiant à Jésus, ils s'identifient à la possibilité d'eux-mêmes être mis à mort comme Jésus. Mais leur passion pour Jésus est tellement grande qu'ils sont prêts à faire face à la musique. Ils prennent Jésus, le placent dans un tombeau neuf. Tombeau neuf, de sorte que, regardez bien, c'est intéressant, s'il y avait eu d'autres personnes dans le tombeau, lorsque Jésus est ressuscité, on aurait pu dire que c'est les corps qui sont là. Mais non, là, il y avait juste Jésus. Puis lorsque Jésus est ressuscité, il y avait juste une personne dans ce tombeau-là, c'était Jésus. Et on va voir ça ensemble la semaine prochaine et dans deux semaines à Pâques, le miracle de la résurrection. La crucifixion de Jésus était inévitable. Il n'y avait pas d'autre façon pour que les hommes soient sauvés. S'il y avait eu d'autres façons que l'homme soit sauvé, croyez-moi, Dieu l'aurait faite. Hein, Jésus, souvenez-vous, hein, dans le jardin de Gethsémané, il dit quoi? S'il est possible, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. « Pierre dit Il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Pas d'autre voie. Écoutez bien ceci. L'humanité est divisée en deux parties. Ceux qui placent leur foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix et qui sont sauvés, et ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme le sauveur et qui sont encore sous la condamnation pour l'éternité. Il y a deux catégories. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de moins. Deux catégories. Le symbole de la croix, la croix symbolise les deux extrêmes. La mort causée par la laideur et l'injustice du péché. La croix nous dit que le péché, c'est tellement grave, c'est tellement laid, que ça coûte quelque chose, quelque chose de grand. Ça coûte la mort. Mais la croix, ça symbolise aussi l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend le moyen pour que les hommes soient sauvés. La laideur est placée sur Jésus pour que nous, on reçoive l'amour de Dieu. Ce passage bien connu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie dans. L'humanité est séparée par ces deux groupes. La vraie question, c'est dans quel groupe tu appartiens. Est-ce que tu as vraiment fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as vraiment reconnu que Jésus est mort pour toi personnellement? Que ta condamnation qui était sur ta tête, que la colère de Dieu qui était sur ta tête a été placée sur la tête? de Jésus. Dans quel groupe fais-tu partie? Ou tu es encore de ceux qui disent, ah, pas sûr, c'est pas clair. Plus tard. Mais on ne sait pas s'il va en avoir un plus tard. C'est pour ça que le jour du salut, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire la décision. Jean 3, 36 nous dit, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » J'aimerais te donner l'opportunité ce matin de faire la bonne décision, de faire la paix avec Dieu et de régler, cette condamnation sur toi, afin que tu reçoives la vie. Prions. Seigneur Jésus, c'est quand même foudroyant la croix. Foudroyant dans notre humanité parce qu'on voit toute la méchanceté humaine. Mais foudroyant parce qu'on réalise le prix que ça coûte pour que l'homme et la femme soient sauvés. Seigneur Jésus, hein, toute l'éternité, je vais être reconnaissant. Parce qu'un jour, je vais te voir encore tellement mieux que je te vois où ma foi est tellement limitée. D Un jour, avec mes yeux spirituels, je vais te voir dans toute ta splendeur. Et là, ça va encore mettre encore plus en évidence ce que tu as supporté de la part des pécheurs. Seigneur, ce matin, je veux prier pour, je ne sais pas qui est ici et qui n'a pas encore fait cette décision-là. Peut-être que ce n'est pas clair. Seigneur Jésus, je te prie pour que... Il, il puisse comprendre la grandeur et la beauté de la croix. Afin qu'il puisse ne pas résister à ton appel. Tu nous dis dans ta parole que celui qui accepte de donner sa vie va gagner, mais celui qui va vouloir garder sa vie va perdre. Je te prie, Seigneur, pour cette personne ici, ce matin, qui n'a pas encore fait cette décision, qui puisse ne pas résister et te donner, se donner entièrement à toi. Et ce qu'ils vont recevoir est tellement grand. Si ce matin, moi, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, pardon. Pardon mes péchés. Pardon ce que tu as dû subir pour moi. Merci. Merci pour ton amour. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Et donne-moi la vie. Donne-moi la grâce de vivre pour toi, tous les jours, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Si tu pries cette prière, je t'invite à le dire à quelqu'un. C'est la plus belle décision de ta vie. Seigneur Jésus, merci encore pour ce matin. Béni, notre marche avec toi, vie conscient de tout ce que tu accomplis pour nous. Tu es un Dieu grand et merveilleux. Merci. Amen.